Mesdames et Messieurs, salut et bienvenue sur votre chaîne M'Africa TV. Vous savez, M'Africa TV, naturellement, nos émissions sont relaxes. On se sent comme au quartier, comme dans la cuisine. Euh, vous savez, aujourd'hui, nous sommes en déconfinement partiel et nous avons décidé d'aller à la rencontre des populations pour avoir des impressions sur des sujets qui euh, battent la une sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des personnes qui ont été dupées, euh, avec l'annonce, par exemple, que tu as eu un baccalauréat, et quand tu vas vérifier ton nom, il n'y a pas ton nom. Quand tu, on te dit, par exemple, ton parent, il a fait l'accident, tu cours, tu passes le lieu, tu arrives, ce n'est pas un accident, de te poissons d'Avril. Et aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux ont pris le relais, et on a décidé d'avoir les impressions, c'était un riverain, concernant les fake news dans les réseaux sociaux. Suivez-nous, dans un instant, on va rencontrer Monsieur l'Empereur Le Pichichi quelque part à Bépanatoné. Follow me. Mesdames et messieurs, on vous a dit que la mission Ranka c'est la rencontre avec plusieurs personnes, avec des personnes d'activités différentes. Nous allons nous intéresser, comme je l'ai dit à l'entame, à notre très cher empereur Le Lepichichi. Bonsoir empereur. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Merci euh, de la santé, à la santé de ceux qui viennent chez moi en mon absence euh, et qui s'amusent <rire> Ok, Empereur, euh, c'est vrai nous sommes dans un milieu un peu euh, différent des autres. Et les questions que tu me dises un peu, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu as comme impression concernant les, les fake news sur Facebook? Tu de toutes les façons, le milieu, c'est le mien. Hein. Moi, j'adore ce milieu. Ouais. Là où on lève le coude, ça passe. Hein. Mmh. Ouais, ouais. Je suis un gars du quad, donc quad. Don't quad. Ouais, ouais. Non, là, là, je confirme déjà dans le dégagement. Euh, maintenant, dis-moi, ça te fait comment quand tu entends des, des fake news sur les réseaux sociaux ouais. Les fake news Oui, hey, gars, tu sais, le, le Camerounais, enfin, le monde entier m'a dépassé. Ouais. Est-ce que tu sais qu'avant la fête du 20 mai 2019, mmh. les gens avaient déjà tué le président bien jusqu'à Ah bon il a fallu que je voie le père là au défilé mmh. pour confirmer. Moi-même, j'étais le premier à dire que tel qu'on a sorti ça même dans, dans Opéra News, là, ils sont nombreux là. Mmh. Mais comment on peut tuer quelqu'un qui n'est pas encore mort mmh. et, et, et ce n'est pas le seul à, en dehors de lui. Tu vois, c'est l'autre jour que et Mais la route est pas décédée. Pas, oui. Mais avant que Nguéa ne meure, elle était déjà morte au moins cinq fois. Wow. Comment est-ce que vous avez déjà coupé le pied d'un avant même que le premier pied qu'on a coupé ne soit cicatrisé pourquoi est-ce que dans le pignots, on entend que tel est mort, on entend que tel a fait ceci, on entend que tel est monté Même les autres, de, de, à partir de l'Europe même, nous ont appelé ici pour dire que, allez voir le ministre euh, euh, Robert Nkili. Demandez-lui. C'est lui qui a euh, mis le corps de bia à la mort. C'est pas possible. Oh C'est pas possible. Empereur, empereur. Et j'ai encore euh, plus mal au cœur parce que ce sont des artistes comme toi par exemple, qu'on passe le temps à citer, à citer, à citer. Comment on fait pour lutter contre ces flots sur les réseaux sociaux ça va être très difficile, parce que beaucoup d'habitants de, de ce monde, beaucoup d'hommes de, de la planète, parce que ce n'est pas seulement l'exclusivité camerounaise. Hein. Dans presque tous les pays du monde, les gens racontent ce qu'ils n'ont pas vu. Alors, pour mettre un terme à ce genre d'attitude, ce ne sera pas très, très, très facile. Et il faudra seulement, avant de dire « aller à la source », pour avoir la bonne information. La bonne information, c'est dans les médias sérieux. La bonne information, ce n'est pas seulement sur les, les réseaux sociaux, c'est par exemple à RFI, c'est par exemple à France 1, c'est par exemple à la CIA TV, à Equinox. Ça, les médias sérieux ne se permettent pas de dire n'importe quoi quand l'information n'est pas vérifiée. Et c'est ça le problème des Camerounais. Euh, L'empereur, en citant les médias, vous ne voyez pas qu'on va venir dire que vous accordez plus d'importance à d'autres qu'à euh, certains? Il y a tellement de médias au Cameroun. Vous voulez que je vous parle de Canal 2? Vous voulez que je vous parle de Vision 4? Vous voulez que je vous parle de qui? Que je vous parle de euh, France 24 ou bien d'Afrique. Que vous parlez d'ABK Abeka, Abeka. Abeka, oui, ça c'est vrai. Je, je peux parler d'Abeka. Abeka se veut d'être un média très sérieux avec euh, son manager Didier Kwamou qui, n'est-ce pas, ne fait pas dans la dentelle. Quand il poste une information Abeka, on est tout sérieux. Et, et déjà, c'est l'occasion de saluer notre cher Luc Ngacha et Mireille Chimi que j'appelle souvent ma meilleure, c'est ma meilleure vraiment, il faut le dire, parce que si cette femme te dit une information, c'est qu'elle est vraie. Et si elle te donne une information, tu sais le goût d'écouter la chose. Il y a de la voix. Donc euh, l'empereur, si tu avais le pouvoir de stopper ces flots sur les réseaux sociaux, question de donner l'occasion de pouvoir stopper. Quelle sera ta stratégie Vous allez repérer tous ces hommes qui envoient des fake news ouais. dans les réseaux sociaux. D'aller les, les, les traquer, le -Téan -téan. les mettre directement en prison parce que ça pollue, ça gâte un peu l'image d'un pays. Quand on dit un fait nous concernant par exemple le Cameroun, ça pas bien qu'on parle de procéder sur l'image du job de l'État de notre pays. Quand on parle de procéder, est-ce que vous savez que de nos jours, Chantal Bia est mort depuis C'est de ça qu'on parle justement. Voilà, voilà, voilà des, des, des, trucs qui, qui... des choses qu'il faut vraiment éradiquer. Il faut, il faut arranger ce qui. Mais l'empereur, l'empereur, l'empereur, oui. vraiment... Quand tu dis que c'est toi, tu vas traquer, tu vas les, les, les mettre une fois en prison, où est passée la démocratie en Il n'y a pas la liberté d'expression La démocratie, c'est la liberté d'expression, mm -hmm. mais ce n'est pas le mensonge. Mm -hmm. On est démocrate quand on dit la vérité. La démocratie, ce n'est pas de détourner l'opinion nationale et internationale sur un fait qui n'existe pas. La démocratie, c'est ça. C'est dire la vérité en touchant du doigt, n'est-ce pas, l'importance de ce que vous êtes en train d'annoncer comme information. La déformation n'a jamais été synonyme d'une démocratie. La démocratie ne veut pas dire « anarchie ». Et ce que nous constatons aujourd'hui à, à travers le monde, il y a une anarchie qui ne dit pas son nom. Et il faut combattre ce fléau. Monsieur l'Empereur, euh, maintenant, est-ce que vous croyez souvent aux rumeurs Les rumeurs euh, Les rumeurs Il euh, y a des rumeurs qui après deviennent vérité hein. Il voilà. ah ouais, y a des rumeurs euh, qui après, vous vérifiez que l'information qui a été rumeur, devient la ré réalité. Donc, vous convenez avec moi que les réseaux sociaux ne sont pas seulement mauvais en tant que tel Non, il y a quelques informations palpables que nous avons à partir des réseaux sociaux. Vous croyez que quand nous apprenons, par exemple, que le pic de la, de la pandémie, la COVID-19, c'est aux États-Unis, avec plus de tant, tant non, nombre de morts Non c'est les réseaux sociaux qui nous relaient l'information, que le Brésil également a pris le pas, et que euh, les morts, ça a tout, de fois, tout pour le champ-là. Ça veut dire qu'il y a quand même des informations vraies, et des rumeurs qui, à la fin, deviennent des réalités sur les réseaux sociaux. Euh, L'empereur, vous êtes tellement dans un dégagement, en tout cas, tu es dans ton dégagement, et ça me plaît, j'aimerais maintenant que tu fasses un peu, parce que tu es un artiste qui maîtrise bien euh, cette expression faciale, que tu fasses euh, un geste, faciale ou encore une expression faciale à l'hommage de Marvianfoué et tu dis un mot dans ça. Marco 2003 mmh. 2020 qui s'étend que tu as quitté le monde du football que tu as laissé tes collègues orphelins Marco j'étais quelque part à Yaoundé quand tu es tombé dans le stade alors que tu as dit à tes collègues à la mi-temps mmh. nous allons nous donner même si il arrive que quelqu'un en meure mmh. et c'était toi le premier à mourir Marco, tu as marqué de ton empreinte l'histoire du football mondial, du football africain et du football camerounais tout court. Adieu Marco, adieu l'artiste. Voilà euh, mon très cher empereur. L'empereur. Je pose maintenant la question à savoir, oui, l'empereur a bâti une vie avec une femme, une épouse qu'il adore tellement. Euh, il a des enfants avec euh, la dame. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait de voir ce que la femme de Marien Fouet vit aujourd'hui euh, avec sa belle famille l'information, J'ai l'information, j'ai l'information. Et euh, la femme de Marco, euh, hier, avant-hier le 17, enfin, le, le, le 26, le jour, euh, euh, n'est-ce pas, qui symbolise euh, la mort de son époux, ouais. 17 ans après son décès, mm -hmm. euh, Marie-Louise Fouet, mm -hmm. qui est l'épouse légitime de marie vivienne Foué. Mm -hmm. mm -hmm. À verser des camions de sable à l'entrée de l'immeuble pour empêcher aux locataires d'entrer parce que, dit-elle, c'est elle qui est propriétaire de cet immeuble, c'est à elle que revient le loyer. Alors, à la question de lui poser, comment Tu veux le loyer Les, les locataires qui sont là disent qu'ils ne te connaissent pas, ils connaissent plutôt Amogoufou et ton beau-père. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui réagir Moi, je vois, je dis que Marie-Louise a certes raisons. C'est vrai, nous sommes quand même en Afrique, nous sommes les tout quand un artiste comme celui-là part, mmh. tu ne peux pas tout approprier, accaparer. accaparer, oubliant le géniteur qui a œuvré pour mettre au monde ce garçon qui était pour nous une référence. Euh, L'empereur, il faudrait qu'on se comprenne. Est-ce que s'il faille, parce que si, si on va déjà à la mairie avec une femme, ça dépend de ce qu'on fait comme euh, partage de biens. On dit bien commun ou encore bien quoi Il y a des biens communs. Bien, bien séparé, bien séparé ou, neutre. ou neutre bon maintenant si par exemple on a dit bien comment je pense à elle de dire mon beau-père vraiment tu souffres beaucoup il me prend du... parce que mon beau-père qui s'imposait, imposé, dans les affaires qui ont été arrangées devant eux pour venir encore dire que non il faudrait non depuis non. la mort de Marco M. Fouamourou n'a jamais voulu sympathiser avec Marie-Louise de Fouet il a estimé que l'assurance a payé une forte, forte somme à euh, euh, Marie-Louise oui. et il y a tout un quartier à Lyon, en France, qui est le, pro... la... le propriétaire, la propriété. laisse le propriété laisse propriété. Non Non, non, non. Qui est l'empereur Qui le... qu est l'empereur Quand tu parles des gens, tu tu pas pour les autres, tu as l'information, tu parles. Qui est l'empereur, maintenant L'empereur Léonard Le Petitier, de son vrai nom, Roger Léonard Mimou. Roger Léonard Mimou Oui. Bi... Mbimou. Oui. Ok, well. Je suis... Euh, animateur radio. Ça, ça se ressent. je suis un agent de communication j'ai commencé la communication à la crier mm -hmm. d'abord j'ai commencé à faire du théâtre au lycée à la crier ça veut dire mitakola, à la mitakola, cola. non oui ouais, par exemple ouais, ouais. oui à la crier mm -hmm. alors je suis un ancien élève du CACTC de Monadoumbe euh, qui hein. est devenu le lycée de Monadoumbe uh -huh. je suis Élève également au lycée Georges de Douala, où j'ai fréquenté de la seconde en terminale. On ne payait pas le lycée à l'époque. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez donner 100 000 francs pour des cancres. Je suis dans le cours Pendant les 4 ans, j'avais toujours ma bourse. Ceux qui ont fréquenté un moment, peuvent vous le témoigner Après, je suis allé au lycée Jos en seconde où j'ai eu 21 000 francs de bourse. C'est seulement en terminale que je n'ai pas eu de bourse parce que j'avais déjà connu ce qui était entre les de la petite. Tu vois un peu. Ça a commencé à jouer dans mon cursus scolaire. Donc après, je suis allé à l'université dans une université privée. Parce je je que voulais pas voir tout ton cursus scolaire. Voilà, mettre ce côté-là. Bon, à en, en un, un, un communicateur à titre, j'ai animé dans plusieurs radios de la ville. J'ai animé. Je ne vais pas les citer ici. L'empereur que... Je ne peux pas, pas pas Ok l'empereur Là on a compris ton parcours Aujourd'hui c'est un animateur attitré De plusieurs radios qu'on peut pas citer Il a commencé par la crier Il a fréquenté au lycée Jos, Et maintenant l'empereur J'aimerais que tu me dises en quelque sorte On m'a dit qu'il y a quelque chose qui s'annonce Une chose très grandiose Maintenant j'aimerais te poser une question entre 1 kg de coton et 1 kg de poisson, qu'elle pèse plus que l'autre En réalité, le poisson pèse plus que le coton. Mm -hmm. Donc ça veut dire 1 kg de poisson pèse plus que 1 kg de coton En principe. En principe. Ouais. Et maintenant, quand ce n'est pas le principe Quand ce n'est pas le principe, en vendant 1 kg de coton, mm -hmm. on a de l'argent qui peut nous permettre de manger 5 kg de poisson. Et maintenant, quand je parle, je retiens encore, entre 1 kg de poisson et 1 kg de coton, il a dit 1 kg de poisson pèse plus que 1 kg de coton. Monsieur l'empereur, 1 kg de coton, 1 kg, c'est votre émission qui s'annonce bientôt sur les chaînes. 1 kg est égal à 1 kg. 1 kg est égal à 1 kg. 1 kg de poisson est égal à 1 kg de, de coton. C'est la même chose. J'adhère. Voilà. Voilà. Maintenant, euh, mon très cher peu hein. je vais dire c'est un très grand plaisir de causer avec toi. Surtout que l'échange a été très riche. J'aimerais que tu regardes la caméra pour annoncer à ceux qui sont en train de nous regarder à présent sur la chaîne YouTube Maïflika TV qu'on arrive très fort. Très fort. Alors, euh, cher Téléspectateurs, auditeurs du monde entier, rassurez-vous que désormais, vous aurez règlement dans cette émission, dans cette chaîne de télé, la voix de celui que vous avez souvent souhaité avoir, l'empereur Léonard Pichichi. Pichichi parce que j'adore Samuel et tout. Voilà Pichichi. Alors, je voudrais laisser, n'est-ce pas, euh, aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent dans le monde, de découvrir au fur et à mesure que les jours vont passer, les nouveautés que je vais apporter, parce que c'est une émission que j'adore, c'est une chaîne de télévision que j'affectionne beaucoup. Donc, nous allons varier ce que nous allons présenter aux téléspectateurs du monde entier. Et je crois que chacun d'entre vous va se régaler parce que nous nous sommes préparés pour ça. peur, il faut rappeler à tous nos téléspectateurs euh, que euh, l'amour ne passe pas par l'amour le sentit. C'est avec amour qu'on s'est rencontrés, on a oublié les petites parce que la barrière est avec tous tout clients qui nous ont c'est l'empereur, ouais. uh, nous sommes tous en train de faire ça. On fait le poursuit. Tous <rire> Aïe <rire> <rire> de, Trop d'émotion, l'empereur, il nous a mis à terre. Vous dites vrai, on ne peut pas se <rire> rétablir. On a fait comme des malades, quoi. On a fait comme des malades. C'est fait un très grand plaisir d'échanger avec l'empereur. Mesdames et messieurs, merci encore d'inviter vos amis à s'abonner sur votre chaîne YouTube, TV. Je ne manquerai jamais de saluer des personnes qui nous regardent. Abdoul, Abdoul, Abdoul, tu as dû crier, je pense à toi, je te salue. Je salue Kolaziaku mon inconditionnel. Je salue ma très chère Rita Tegia. Je rappelle encore que vous avez derrière la caméra. Féric Teke, réalisation Laurent Eboué. À très bientôt pour une autre édition, pour un autre numéro.